Bonjour, comment vas-tu Bien, ça va. Ça va Super. Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter Alors, euh, je me présente euh, Sophia, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, Voilà. et euh, donc je travaille dans le domaine de la santé oui. à temps partiel. Et donc, euh, j'ai commencé euh, la formation euh, en prothésie angulaire au mois d'avril. D'accord. Est-ce que tu avais déjà fait une formation avant ça Alors, j'avais déjà fait une formation en centre de deux semaines. D'accord. Donc, il y avait formation de base, il y avait aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore Formation de base, il y avait Nélant, initiation en oui, voilà, donc c'était deux semaines. Ok. Mmh. Et, et donc, qu'est-ce que tu en as retenu de, de cette formation en centre que tu avais fait Donc, euh, pas chez moi, Alors, mais ai... ailleurs Donc, j'ai retenu quand même les bases. Hein. Bon, okay. euh, c'est vrai que, bon au niveau des bases, euh, sont restées hein, quand même, mmh. euh, puisque là, quand je, je fais des pauses, euh, j'arrive quand même à faire des pauses, euh, poser des jeux de construction et tout. Mmh. C'est vrai que, bon, euh, c'est en fonction du, du type de produit. Voilà, euh, ça va. Ah, va. <rire> D'accord. Mais est-ce que tu as l'impression que une fois que tu avais arrêté euh, cette formation en centre, est-ce que tu t'es sentie un petit peu seule chez toi ou finalement est-ce que tu trouvais que deux semaines ça suffisait pour faire ce métier Alors, euh, effectivement, euh, un peu seule. Parce qu'en fait, avec, c'est vrai que quand on est en présence d'une formatrice, pendant le, la formation, on peut lui poser des questions. Mais une fois qu'on a quitté le centre, et eh bien, euh, on n'a plus personne. Donc, si on fait des heures avec euh, des personnes, des clientes, ben là, on ne peut pas lui poser des questions comme on voudrait. Ça, ouais, c'est sûr. Oui. Voilà. Ok, super. Et cette formation, tu, tu l'avais faite à... il y a combien de temps Alors, ça date, hein, ça date de combien d'années euh, 2009, enfin, D'accord. pas 2009. 2013. Ok. Voilà. 2013. Et, et depuis, donc, tu n'en avais pas fait ton métier suite à ça. Est-ce que c'était dans le but d'en de fa de faire un métier ou c'était pas le but ah, C'était dans le but euh, d'ouvrir, de, de euh, d'être euh, micro-entrepreneur oui. déjà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, euh, c'était une idée qui revenait dans ma tête. Mmh. Il y avait des choses que je faisais à côté, et tout, et je laissais tomber. Je ne sais pas, par crainte, par peur, mais il y avait des choses qui, pour une entreprise, quand même, j'avais quand des peurs, des freins et tout. Mm -hmm. Et puis, à chaque fois, je m'arrêtais. Bon, après, l'idée de la prothèse angulaire, ça revenait. Oui. Je disais, non, que je fasse quelque chose. Oui, oui. <rire> Soit ce coup-ci, justement, en rendant ta formation en ligne, je me suis dit, alors là, je pense que ce sera la bonne avec la, euh, la présentation que tu as donnée, c'est la bonne. Avec la présentation que tu as donnée et puis euh, l'aide en entreprise que tu donnes aussi euh, au niveau de la formation, là, je pense quand même que je pourrais quand même aboutir à, à, à mon projet. D'accord, ouais. super. Donc, donc tu as l'impression que cette formation, malgré qu'elle soit à distance, elle t'aide quand même peut-être plus que la formation que tu as fait sur deux semaines. Oui, ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Puisque comme tu le vois là, euh, comme en ce moment, euh, tu es encore là. Bah oui. Là, ça fait quand même déjà, depuis avril, oui. ça fait quand même trois mois déjà. Mmh. Donc, euh, je trouve quand même que tu es tout en présent, tu le temps présente sur le site, ça c'est déjà mmh. une bonne chose, très bien. Oui. Donc, oui, et même il y a des élèves qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, hein. alors je parle souvent de Jennifer, il y a Agathe aussi qui est là depuis très longtemps, euh, l'autre Jennifer également, il y en a plusieurs comme ça qui sont là depuis plus d'un an hein, et qui sont toujours encore là. Et justement, est-ce que le fait qu'il y ait ce, ce groupe privé pour toi, est-ce que c'est est justement quelque chose qui, qui t'aide à progresser aussi, qui t'aide à pas lâcher peut-être oui, tout à fait, parce que, bon, euh, étant euh, en permanence, euh, en fait, j'ai l'impression que quand j'arrive chez moi, enfin, je n'ai pas internet tout le temps sur mon téléphone, la première chose que je vais voir, c'est s'il y a eu des messages sur le ouais. groupe. Ah, oui. <rire> la première chose que je regarde <rire> dire, bah, c'est vrai que c'est motivant. Oui, c'est C'est motivant. motivant aussi de voir que d'autres filles... Euh ont vraiment, euh, font vraiment aujourd'hui des, des choses extraordinaires, ont lancé leur entreprise et tout ça, je pense que c'est motivant aussi. Euh... Oui, tout à fait, mmh. tout à fait. Et puis, euh, le fait d'avoir quelque chose à soi, mmh. bon, de faire quelque chose de même, mmh. euh, c'est pas que je fais un métier aussi qui m'intéresse, hein, mmh. mais je me dis côté euh, pour c'est quelque chose quand même qui, qui doit revenu à plusieurs reprises dans ma tête. J'avais laissé tomber, et puis euh, là on est quand même en 2018. Ouais. De 2013 à 2018, il bon, euh, y a eu beaucoup de coupures, il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, dans ma vie. Mm. Donc là, euh, je reviens en 2018, là, je me dis, mais là, il faut faire quelque chose. Mm. Là, euh, avec la formation, là, je pense que ça n'allait pas passer la peine. Oui, c'était peut-être juste le bon moment maintenant. Enfin. Voilà, le bon moment. Tout ouais. à fait. Et, et, et puis du... fait entreprise à soi, on fait euh, euh, quelque chose qu'on aime, mmh. on crée, euh, crée l'entreprise, euh, on fait quelque chose qu'on aime, on crée l'entreprise, quelque chose à soi, c est, c est... Enfin, ouais. on ne s'est pas mis dedans. C'est ça, c'est comme avoir un petit bébé finalement, hein. on le voit euh, grandir, tout C'est ça. Okay. Et, et tu as l'impression, euh, par rapport à la formation euh, que tu avais fait de, de deux semaines en centre, est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé depuis dans la formation euh, De maintenant, la formation, oui. oui. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop assidue, hein, ça c'est sûr. Euh, je ne suis pas trop assidue puisque je travaille aussi en même temps. Donc, euh, avec les enfants, bon, tout. Mais euh, c'est vrai que lorsque je fais des pauses, il euh, y a des clientes qui me disent qu'ils sont satisfaits enfin, je, Quand je fais des pauses, les, les clientes étaient satisfaits Ils me disent « ah, oh, mais c'est mignon, c'est joli ». Jusqu'à présent, enfin, je l'ai dit « c'est mignon, c'est bien ». Il y a des personnes qui me disent que c'est mignon, c'est bien. Ah mais c'est de, de réponses euh, de personnes qui n'étaient pas contentes et qui mmh. travail, Ça va, ça se passe. Et même euh, quand je fais les pauses pour ma soeur, elle me dit Non, ah, mais tu as progressé. Hein? Et, mais, quand tu faisais les petites pauses au départ, il y a longtemps, et tout, dit, quand je lui montre le matériel, je dis Mais ça, il ça, y a tel produit. Ouais. C'est vrai que souvent soi-même, on ne se rend pas compte qu'on progresse. C'est souvent les autres qui nous en font prendre conscience. Oui. Hein. Oui, oui tout, à fait. Uh -huh, uh, tout à fait. Et justement, donc, tu dis que tu t'es pour l'instant pas tellement tellement entraînée et donc que tu déjà, que as déjà progressé. Et tu disais aussi que tu étais maman et que tu avais un travail. Donc, est-ce que tu arrives quand même, malgré tout, à gérer tout ça ensemble Parce que certaines pourraient se dire « Oh là là, moi j'ai des enfants, j'ai un travail, je n'ai pas cinq minutes dans la journée pour consacrer à ça. » Est-ce que tu, tu trouves quand même un petit peu de temps et comment est-ce que tu fais pour t'organiser Alors, pour m'organiser c'est vrai que là je viens de trouver quelque chose, mais euh, pour m'organiser, ils m'organisent plutôt le week-end, hein, parce que oui. bon, euh, c'est surtout pendant la semaine, euh, bon, c'est pas tout à fait ça, mais plutôt le, le week-end. Mm -hmm. Et puis euh, avec les enfants, bon, les enfants sont déjà quand même ils sont grands, mm -hmm. donc ça va, ça va, va. j'arrive quand même à jouer. Mm -hmm. D'accord, donc tu penses que c'est tout à fait possible de, de suivre cette Et formation C'est possible, c'est possible, tout à fait. D'accord, C'est ton... une formation à distance, c'est une formation en ligne, oui. au contraire, encore, euh, on peut faire comme on veut, euh, on a le temps de gérer, de gérer son temps. Mm -hmm. pendant la nuit, euh, si on n'a pas on envie de dormir, on se réveille, ben, voilà. on fait quelque chose, euh, on va sur le site, on regarde tous les cours, euh, on peut faire une pause aussi, mm -hmm. voilà, mm -hmm. euh, c'est très bien. Oui, ok, super. Et justement, toi, tu es de, de Guadeloupe, donc euh, voilà, on, on dit que c'est une formation internationale, là, on en a la preuve. Hein. Et justement, est-ce que pour toi, c'est facile d'accéder au cours Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que tu t'es posé des questions ou finalement, c'est assez intuitif, euh, c'est assez simple Alors, c'est assez simple. Hein. Franchement, c'est assez simple. On se connaît sur le site, euh, avec le Code, euh, notre mot de passe, notre identifiant se connecte, tout de suite euh, j'ai accédé. Là, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Très bien. Ok. <rire> Donc on peut y accéder de n'importe où facilement. Là. De n'importe où. Voilà. Ouais. Portable, Enfin, le plus souvent je suis sur mon portable. Oui. Enfin, mon téléphone portable. Mmh. Donc le téléphone portable, je me connecte. Voilà, hop. besoin de voir un cours, une vidéo. Hop, je me connecte. <rire> ah ben c'est super Et euh, donc, est-ce que tu avais peur, avant la, la formation, de, de t'inscrire en disant « ou c'est à distance, en plus elle est en France, ça va peut-être pas être évident ?» Ou alors tu n'avais pas vraiment peur, tu avais confiance Alors, j'avais plutôt peur par mmh. rapport euh, aux finances. Parce qu'au euh, moment où je me suis inscrite, pas, euh, je ne travaillais pas. D'accord. Donc, j'étais de d'emploi. Euh, je vivais une situation un peu délicate par rapport à un décès. Et donc, euh, c'est vrai que quand j'ai vu tes vidéos, j'ai eu un sursaut. Alors j'ai eu un sursaut qui a été très bénéfique. Franchement, ça a été un coup de pied aux fesses. Donc là, euh, je me cherche, je suis dit, bon, j'ai jusqu'à la semaine prochaine pour m'inscrire et tout. J'attends la semaine prochaine pour que les soucis puissent arriver. Et puis, comme tu dis, avec l'argent des, euh, des clients en faisant des pauses, comme j'avais déjà mis la et tout. Donc, avec l'argent des clients, je vais pouvoir euh, arriver quand même à, à accueillir chaque mois euh, la formation. Et puis de là, et là même, je n'étais jamais euh, créé un code paypal. Oui. Donc, je me suis créé un code paypal. Je, dis, euh, dis ouais. <rire> je me suis créé un code paypal. Et voilà, je me suis inscrite. Et puis, euh, là, ça se passe bien. Là, j'ai retrouvé du travail, justement. Mmh. Et euh, là, c'est très bien. D'accord. <rire> Super. Euh, et donc, du coup, est-ce que tu t'es senti bien accueillie dans cette formation par, par les autres oui, élèves très bien. Oui, Très bien, euh, je me suis bien sentie accueillie aussi. Euh, en fait, je ne m'attendais pas à autant de bienvenue. Ouais. moi j'ai lu, euh, oui, voilà, tout de suite, euh, bienvenue à Sophia et tout. Euh, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, oh, c'est chouette ça. Et puis c'est instantané, on a les réponses tout de suite. Euh, très bien. Et puis ce groupe, euh, y a pas, voilà, on ne parle pas que des ongles. C'est vrai qu'il est là à la base pour la correction, pour, euh, pour tout ça. Mais c'est vrai qu'on parle de tellement d'autres choses aussi. Et quand on a à des fois un petit coup de mou, quand on se sent un petit peu seul, quand on ne se sent pas trop soutenu par son entourage, voilà, voilà, voilà, on, peut, on peut discuter mmh. aussi d'autres choses. Quoi. Et je pense que ça, ça fait aussi beaucoup la force, euh, la force de la formation. Quoi. Oui, ça permet de ne pas lâcher aussi, euh, aussi quoi. Voilà, son rêve. Oui. Voilà. D'accord. Alors, une autre question, qu'est-ce que tu penses donc de la formatrice Est-ce que tu penses que je suis assez présente, pas assez, je devrais en faire plus ou moins bah, Comme je t'ai toujours dit de la départ, hein, la formatrice, on m'a dit qu'elle est, qu est toujours là. En fait, euh, même lorsque j'avais fait euh, des pauses, j'avais montré des pauses sur euh, le site, euh, je m'avais montré des erreurs en fait. Il y avait des erreurs de parallèle. Alors je me suis dit, mais... il me dit, tiens, euh, ton gel, a... c'était quoi Ton gel n'a pas bien tenu parce que tu n'as pas mis assez de couche au niveau de la couleur. Je dis dit, mais c'est bizarre, elle est là ou quoi Et Elle était avec moi, je ne comprends pas, elle était derrière mon dos. Donc... <rire> donc tout de suite, tu as pu voir les, les, les défauts, en fait, mm -hmm. euh, comme si, en fait, tu étais présentée mm -hmm. C'est très bien. Oui, parce qu'en fait, je connais tellement bien les erreurs et finalement euh, que euh, je, je vois le résultat suite à, une, à certaines erreurs que finalement oui. j'arrive à en déduire ce qui a été fait ou pas fait. Et c'est vrai que bon, ça, y, ça demande pas mal d'années d'expérience pour, euh, pour réussir à faire ça. Mais justement, c'est pour ça aussi que je pense que je peux le proposer à distance parce que j'arrive assez bien à, à corriger euh, comme ça, oui. Est... Ouais. Et est-ce que est... tu. Oui, vas-y. <rire> en tout cas, c'est une très bonne idée, hein. franchement. Oui, d'accord. distance, ça, la formation, et être tout à c'est très bien. D'accord. Et euh, peut-être, dernière chose, est-ce que tu recommanderais cette formation à quelqu'un si voilà, quelqu'un hésitait peut-être à faire quelques jours en centre ou alors plutôt suivre cette formation sur, sur six mois Qu'est-ce que tu lui recommanderais Oui, je recommanderais cette personne. Et ça a déjà même été fait. Il hein, euh, euh, y a quelqu'un qui cherchait justement une formation en euh, maquillage mmh. aussi. Et euh, je me dis, tiens, une formation, euh, tu vas sur le site Ionaise, voilà, tu regardes, tu, tu te connectes, et puis euh, tu regardes un peu, tu fais ce que tu penses et tout. Et, ça, bon, et puis elle a pris les, les coordonnées, elle enfin, fait du site. Elle a pris le nom du site. Oui. Et puis, je pense que non. Oui. Peut-être, je pense qu'elle fait partie de tes élèves, je pense. Ah, peut-être. <rire> <rire> <rire> peut peut-être, peut-être. D'accord. Et eh ben, c'est super. J'ai fait à peu près le, le tour. Peut-être, est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir ou, ou c'est bon euh, Moi, en fait, la formation, ça a vraiment été un des trucs. Oui euh, non seulement au niveau personnel, parce que c'est une formation qui, qui nous apprend à poser les, normes, les ongles, les le en fait, de jeu, les semi-permanents, et etc. mis à part le métier, euh, je pense que comme tu dis, il faut avoir une certaine confiance en soi. Et, euh, le, le fait que euh, tu as eu les mots qu'il fallait pour pouvoir euh, que je puisse justement me lancer dans la formation. Euh, J'ai eu ce déclic et puis je me suis inscrite, en fait. Donc, euh, la confiance à ça, ça joue l'autre. Oui, ça c'est vrai. Au niveau de ce métier, ça joue l'autre. C'est vrai. Ça, c'est peut-être le, le petit truc aussi en plus qu'il y a dans, dans la formation, qu'il n'y a peut-être pas, pas ailleurs. De toute façon, en trois jours ou cinq jours, on n'a pas le temps de de voir ces domaines-là, on n'a pas le temps d'évoluer soi-même personnellement et pourtant c'est tellement important puisque quand on a des peurs, des blocages, on n'arrive pas justement à se dire, bah, je vais lancer mon entreprise parce qu'en plus on se sent seul et tout tandis que là, ben, si on lance son entreprise, on sait qu'il y a toujours quelqu'un derrière nous, on sait que qu'il y a toute la famille Ornelse qui est là pour te dire, yes, super t'as réussi, vas-y, fais-le accroche-toi et c'est vrai que ça, je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui, qui fait du bien parce que, voilà, on, on sent qu'on va vers quelque chose de, de connu parce que finalement, on a souvent peur de l'inconnu et, euh, et ça, je pense que ça rassure beaucoup. Quoi. Et puis, il y a encore aussi des personnes qui ont eu peur euh, sur certaines choses comme nous oui. et ça nous rassure. Aussi, ouais. oui. bon, On se dit on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, on n'est pas oui. tous seuls. <rire> oui, voilà. bien, c'est super je te remercie vraiment beaucoup hein, pour, euh, pour ce témoignage. Oui. Et puis, euh, ouais, je te souhaite encore une très, très bonne journée, hein, parce que chez toi, il doit être environ 10 heures, là. Oui, 10 oui. Heures, euh, voilà. ouais, 11 heures. Voilà, ici, il est presque 16 heures. <rire> oui, ok, okay. Ah, c'est super. Alors. Oui, oui, oui. Mais je te dis à très, très vite sur le groupe, alors. Tout de suite, allez.